Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 189 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Call of Duty Alors je vous dis pas à quel point j'ai galéré à filmer ce jeu C'est quelque chose de dingue J'ai dû acheter un autre logiciel qui s'appelle Bandicam euh, Parce que avec n'importe quel autre logiciel ça ne marchait pas donc, euh, donc, ça plantait, ça faisait planter le jeu. Donc voilà, on va y partir. Donc, Call of Duty, vous savez ce que c'est. Ça me faisait pas plaisir de les faire. Parce que je suis pas tellement fan de la communauté. Mais le jeu en lui-même est plutôt pas mal. Surtout les premiers. Donc, c'est parti. Il euh, faut savoir que c'est un jeu qui est sorti en 2003 ou 2004. Et donc, euh, je vous laisse la vidéo d'introduction. Vous allez voir, les graphismes bon, sont pas coup, mal. Ah bah ben non, il n'y a pas de vidéo d'introduction. Je raconte n'importe quoi. On commence directement. Donc, euh, donc nous voici dans Call of Duty, du coup. Alors, objectif. Équipe de la mission, lisez chaque panneau, donc là euh, il faut que je lise chacun des panneaux, vous remarquez donc comme je disais les graphismes qui sont absolument incroyables, la fluidité du jeu en lui-même, alors bon euh, sur la vidéo ça accroche un peu vu que j'ai utilisé un autre logiciel comme je disais, sauf que euh, quand vous êtes en jeu c'est très très très fluide, pour un jeu qui est sorti fra franchement cette année là euh, c'est magnifique, je, je sais pas comment ils ont fait, pour une fois Activision, euh, moi je dirais chapeau euh, donc là on est sur un terrain d'entraînement, on fait notre entraînement euh, qui nous apprend en fait à, à utiliser les différentes touches. Bon bah, du coup comme je vous ai dit euh, j'ai euh, rejoué et re rejoué euh, un petit paquet de fois là pour enregistrer tout ce euh, passage donc je connais. Bon j'avais oublié qu'il n'y avait pas de vidéo d'introduction. Je suis un peu perdu entre euh, avec, avec tous les jeux que je fais. En général, il, y a toujours une, il y a toujours une vidéo là. Du coup il n'y en a pas. Vous verrez que sur Call of Duty 2 il y en aura une. Euh, donc... Alors, là c'est toujours de l'entraînement, là on va utiliser, on va apprendre à utiliser les armes. Donc il va falloir que je touche la cible, là, au milieu. Hop, hop, hop, hop, et hop. Voilà. Non, c'est bon, 6 fois. Il fallait faire 6 fois, j'avais eu... Je croyais que c'était 5. Oui, c'est bon. Voilà, donc voilà, l'objectif vient de changer, donc il faut que je suive. Euh, en bas à gauche, vous voyez le, ma, ma petite boussole qui m'indique où je dois aller, donc je change d'arme. Là, c'est une cible un peu plus éloignée. Donc, on la fait au snipe. Hop, hop. J'essaie de viser au milieu pour faire plus plus mieux. plus mieux. Voilà, allez, on continue. Ça, c'est de la, une sorte de mitrailleuse. Ah, non, merde, je me suis. J'ai cru que j'avais pris l'arme, mais voilà. Hop, ah oui, effectivement, c'est de la mitrailleuse. Non c'est bon c'est pas bon changez d'arme touchez la cible trois fois vous moins vite. hop moi ouais, je crois bien que c'est bon vous pouvez frapper oui non avec avec hop. hop voilà c'est terminé <rire> donc euh, allez Deux. on continue on va au centre suivant on se fait l'entraînement assez rapidement puisqu'après on va aller, on va aller jouer en fait on va faire un... au moins on va essayer de faire la première mission Deux. du jeu alors là c'est de lui lancer de grenade donc il faut lancer dans les, dans les fentes Voilà euh, je sais pas si je l'ai réussi celle là Ouais, ouais. Ah je raté J'ai raté le trou Ah ça devrait être un peu mieux Voilà Non Est-ce que c'est terminé je sais pas non, il doit m'en manquer un, il y en a un que j'ai dû rater. Euh, je sais pas lequel j'ai raté pourtant, parce que du coup euh, il me semblait l'avoir mis dedans. On va essayer. C'est bon. Voilà, on continue. Ah mon instructeur il est là-haut, celui qui me parle il est là-haut, euh, il est perché. Alors là, on prend les explosifs, on va les mettre sur, la, sur le rocher fond, ici. Et vous Hop, et voilà, on revient en arrière. Donc il y a un petit chronomètre qui est apparu qui me dit euh, quand c'est que ça va exploser, là. Un petit chronomètre blanc qui est sur la, à, la gauche. Allez. Voilà, terminé. L'entraînement est terminé, on peut sortir. Et on a fini l'entraînement. Donc voilà, j'ai toujours... Blablabla, donc terminé l'entraînement. Donc niveau suivant. Est-ce qu'on aura une vidéo Je ne sais plus. Compagnie Baker, écoutez-moi. Cette fois, ça y est. Opération Overlord. Invasion de la Normandie par air et par mer. Le jour J à l'heure H, l'infanterie de marine attaquera cinq plages. Nom de code, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword, ici sur la côte normande. Trois de nos divisions d'infanterie sont chargées d'attaquer les plages de Utah et d'Omaha. Simultanément, deux divisions britanniques et une division canadienne attaqueront les plages de Juno et Sword. Les troupes aéroportées atterriront 6 heures avant le RH, avant les bombardements aériens et navals. La sixième division britannique aéroportée atterrira ici. Simultanément, la 101e et la 82e atterriront dans ces zones. Ici, les plages d'Utah et d'Omaha sont séparées par l'estuaire de la Douze. La 101e a pour mission de s'emparer des ponts sur la Douve, de relier ainsi Utah et Omaha et de protéger les flancs de Utah. Cette route est la principale voie de communication qui dessert toute la péninsule du Cotentin. Les Allemands ont concentré des troupes dans cette région. Quand elles seront mobilisées pour une contre-attaque sur les plages, elles devront passer par cette route. La 101 e va faire en sorte que ça n'arrive pas. La compagnie Baker, c'est-à-dire nous, a été affectée à cette chaussée surélevée. Les baliseurs, comme le soldat Martin, seront parachutés en avant du gros des troupes pour poser les balises destinées aux zones d'atterrissage. En revanche, on ignore comment ça va se passer quand on sera au sol. Il faut donc que chacun d'entre vous apprenne les objectifs de toutes les unités de la 101 e et de la 82 e Il faut aussi que vous étudiez ces cartes et ces photographies jusqu'à les connaître par cœur. Nous atterrirons derrière le mur de l'Atlantique, entre plusieurs garnisons allemandes. Il ne faudra pas compter sur la relève avant au moins plusieurs heures après le rache. C'est pour ça que nous avons été entraînés. Bonne chance Et voilà, on va atterrir donc, euh, dans la mission. Hop, on atterrit en parachute. Euh, allez, voilà, on a notre arme. Et donc, c'est parti. Mission, euh, on va, on va aller vers le, vers le, vers l'étoile, là, qu'on voit. Allez. Donc, pour l'instant, on avance. Oh, il y a un mec, là. Il m'a pas vu du tout. Hop. Par contre, moi, je l'ai bien vu. Allez. On va rejoindre notre, notre pote, là, parachutiste. Mmh, mmh, mmh. De ce côté-là. Alors. Ah, il est pendu à son parachute. Regarde vraiment les bus pour utiliser et prendre. Ouais. Coucou. Tu descends pas Bon, il peut-être mort, je sais pas. Bon, tant pis pour lui. Moi, je continue d'avancer. Oh, ça sent l'ennemi là. Hop. It shot il a, il a pas compris ce qui lui arrive, lui. Lui non plus. T'as eu, le coriace mais bon, il me semble qu'il est mort. Ouh, t'es mort. Ils... Attends, ils étaient, en train, ils étaient en train de jouer aux dames, les mecs, ça a pas quoi faire. Génial, t'étais vachement en train de surveiller. Alors, ça c'est le signal pour les parachutistes, voilà, ils vont pouvoir atterrir. Alors, on va peut-être les attendre, ou foncer dans le tas peut-être, je sais pas. On va directement aller dans les maisons sans eux. Partie sauvegardée. Voilà. Youp. Normalement, il devrait y avoir des soldats pas loin qui vont, qui vont apparaître les alarmes et tout, enfin, il y a les sirènes qui vont sonner parce qu'en fait, justement, c'est l'invasion des gens, voilà. On commence notre grosse opération. Je détruis tout le monde, je démonte la gueule aux ennemis. Donc, attention. Allez, venez. Oh, ça y est. Ils sont là. Ils sont tous apparus. Coucou, les ennemis. Ah, il y a des petites mitrailleuses, là. Ce qui, qui font pas du bien. On va essayer de les... Hein. Hop. de neutraliser au moins les, les grosses mitrailleuses quand même parce que eux, ça ça me fait mal quand même allez crève putain crève fight communiste déconne euh... allez allez c'est un peu dur à viser d'aussi loin dommage que j'ai pas une, une arme qui me permette de viser beaucoup mieux qu'une petite lunette Ça on on va, avance, on avance assez vite, quand même. Voilà, hop. Yep. On rentre dans la maison. Hop. Il y a des soins un petit peu partout, quand même. Vous regardez par terre, là, des soins, on en croise toutes les 3 secondes. Euh, donc, c'est pas mal si on perd un peu, un peu de la vie. Au moins, on peut se soigner rapidement. Ah, putain d'air. Allez, crevez. Ouais. Hop. Ah, on vous chope à la chaîne. Attention, hop dans l'escalier là, dans tous les dans tous les recoins, me lurent, euh. Non il n'y a personne ici. Est-ce qu'il n'y a personne ici Il n'y a personne ici. Donc on redescend. Hop, hop, hop, hop. Hop. toujours des soins partout sur les tables. Oh. Si j'arrive à mourir quand même, je suis très fort. Hein. Franchement, oula, vas-y vas-y. Hop, hop. Encore un soin. <rire> voilà. Bon, pour cette première approche, c'est pas mal. Excusez de que capable de avec une petite phrase de Winston Churchill C'est un président des États-Unis. Je sais pas lequel c'est, en tout cas. C'en est un. Euh, okay. Cliquez pour commencer, c'est parti. Donc, on va faire celle-ci. Hop. En mode, en mode, on continue à tout défoncer sur notre passage. Ah, ça mitraille là-bas, ça fait pas semblant, hein. il tire dans le ciel, je sais pas pourquoi. Putain, c'est bien de tirer dans le ciel, on va tuer les pigeons. Alors, par contre, lui, il tire pas dans le ciel, et ça, ça fait mal. L'autre a sa fenêtre, là, putain, forêt. Ça là, la vie descend pas trop, heureusement je me suis mis en mode bleu. Je sais pas ce que ça fait en mode ultra vétéran, truc de fou, je sais pas ce que ça doit faire. Peut-être aussi bien, au bout d'une balle, deux balles, on meurt, peut-être. Peut-être comme dans la vraie vie, mais bon, on va peut-être pas jouer à Armac, hein. C'est pas le but d'un Call of Duty. Ah. Allez. Ah ils sont là-bas mes copains, mitrailleurs. Coucou Top. Ceci est une meilleure arme que tout à l'heure. Voilà. On va... Avant d'entrer dans la maison, bah, je vais vous laisser le... les 5 minutes de gameplay que je vous laisse d'habitude. Allez, ah, on se retrouve dans 5 minutes. Ah. Nous revoici, alors je suis un peu déçu de la qualité du son que que m'offre ce ce jeu Mais bon c'est pas bien grave Allez, je sais pas ce que j'ai dû faire euh, Donc là on est en train, euh, pour récapituler, si vous avez remarqué On est en train d'essayer de démonter les gros, les gros, euh, les gros euh, comment ça s'appelle les... Ouais les gros, les sortes de gros tanks qui tirent dans le ciel là. On essaye de détruire ces trois là et donc du coup, bah, les... les ennemis sont pas contents et ils essayent de nous en empêcher, évidemment. Donc là, on va y aller en mode kamikaze, parce que si on attend là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors quoi Hop, t'es mort. Toi aussi. Rêve. Chéri. Hop, des soins, super. Je vais poser ma charge après. Voilà, c'est parti, ça va faire boum, attention. On se cache derrière le mur, parce que sinon, on va mourir. Voilà. Hop, hop. Et donc il nous en reste encore un à démonter. Donc voilà, on a fait, fait l'autre tout à l'heure. L'autre tout à l'heure d'ailleurs il, il, il y avait un joli angle de vue un peu sur la gauche qui m'a permis de démonter tous les ennemis avant d'y aller. Et là, hop, on va essayer de se les soloter. Hop Ils sont ici, ils sont tous cachés, ils sont tous cachés là, là. un matin ils, ils m'attendent oui, c'est un peu facile parce que bon, vu cette mission, je l'ai faite deux, trois fois quand même avant de, de, de faire ce commentaire. Donc, euh, donc, dans un sens, je le connais bien. <rire> donc, c'est facile. C'est pour ça que c'est assez rapide aussi. Et euh, ouais. Mais c'est les malheurs de l'enregistrement. Ça a merdé incroyablement. J'ai cru que j'allais abandonner hein, les Call of Duty, je me suis dit. Je me suis dit, je veux tous les faire, c'est-à-dire au moins une fois, c'est-à-dire euh, faire, faire les tests. D'ailleurs, je refais celui de Modern Warfare 3 qui n'était pas du tout dans le bon concept. Celui l'épisode numéro 27 je crois. Euh, il ne me plaît absolument pas par rapport à ce que j'avais fait, il était en ligne, il était. Donc je vais le refaire très très rapidement. Voilà. Et, euh, et je compte bien faire dans la, li dans la lignée euh, l'école of duty, donc Modern Warfare 2, 3, euh, World at War, euh, pff, le seul que j'ai pas fait en fait. J'avais fait Black Ops 2 à sa sortie, et Black Ops 1 j'ai jamais fait, donc c'est l'occasion aussi. Donc, allez, c'est parti, on détruit le dernier, et on aura fini cette mission bientôt. Voilà, terminé. Objectif mis à jour. Si c'est pas beau ça, c'est une drôle de gueule. Voilà, on se rassemble ici, petit speech du chef, et c'est terminé. On tiendra cette position jusqu'à l'arrivée des renforts, mais ce n'est jamais qu'un petit village parmi plein d'autres. Notre boulot commence à peine. Pour ceux danser le baptême du feu, bienvenue à la fête. Et pour les vieux de la vieille, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. On va redéployer ces mitraillus allemands et installer un périmètre de défense. Ne baissez pas la garde et faites gaffe à vos équipiers. Au boulot